Et hey, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler émission et perception d'un son. Il y aura trois vidéos sur ce thème, celle-ci c'est la première. Bah ben, joue, c'est parti Alors, on commence par l'émission et la propagation d'un signal sonore. Alors, tout commence par la vibration d'un objet. Par exemple, la corde d'une guitare comme ici, d'un violon, l'ange d'une clarinette, la règle sur le rebord de la table... Mais souvent, ça ne suffit pas pour produire un son vraiment audible. Si je reprends la corde de la guitare, elle va transmettre la vibration au corps de la guitare. C'est le corps de la guitare qui va permettre de vraiment bien faire vibrer l'air autour de nous et de créer le son. Oui, alors, pour une guitare électrique, le son, il est aussi capté par un micro, il est converti en signal sonore, il est amplifié. En fait, on s'en fiche, là, c'est pas du tout le sujet. Alors, petit problème avec la guitare qui a à l'écran, c'est que le son, il est pas vraiment très très fort, il n'a pas une intensité sonore importante. Pour mieux entendre le son, ce qu'on peut faire, c'est lui adjoindre un objet qui va vibrer, une caisse de résonance. En fait, elle va permettre de mieux faire entendre le son grâce à cette caisse qui contient de l'air et qui peut ainsi entrer en résonance. Alors, la résonance, c'est un phénomène qui permet d'augmenter l'intensité d'une vibration bien précise, mais là, je ne vais pas développer la physique de la résonance. Hein. C'est un peu frustrant, mais je ne vais pas le faire. Une caisse de résonance, c'est mieux pour bien entendre le son, et généralement, tous les instruments de musique possèdent une caisse de résonance, ou au moins un système justement pour amplifier le son. Alors, une enceinte qu'on peut avoir chez soi, elle possède également une caisse de résonance, et c'est pour ça que souvent, les enceintes sont quand même Bien plus grande par rapport aux haut-parleurs qui les équipent. Et cette caisse de résonance, elle a vraiment un grand rôle dans la restitution du son. Et là, là, on voit bien la vibration du haut-parleur. Et c'est à vitesse réelle. Comment ça fonctionne Eh bien, le haut-parleur vibre. Il met en vibration les molécules de l'air ambiant autour de lui. Et ces molécules, elles vont transmettre à leur tour la vibration à leurs voisines. Et ainsi, de proche en proche, le son se transmet. Et la vibration, elle arrive jusqu'à notre oreille et on entend le son. C'est formidable, non Bon, alors c'est une version très très simplifiée, hein notamment au niveau de l'oreille et de comment les vibrations sont transformées en influx nerveux jusqu'au cerveau. C'est un sujet passionnant. Mais moi, j'en parle pas. Je suis pas prof de SVT. Il n'y a pas que dans l'air que le son se propage. Dans du métal ou dans n'importe quel solide, le son se propage également. Les bandits qui perçoivent l'arrivée du train en posant l'oreille sur le rail, c'est parce que le son il se transmet aussi à travers les solides. Le bah, Même phénomène, la vibration elle se transmet via les atomes du métal le long de la tige. Du coup, pour qu'un son se propage, il faut qu'on ait un milieu matériel milieu matériel qui peut être gazeux, par exemple notre atmosphère. Notre atmosphère, elle est composée de molécules, elle n'est pas vide. On a un milieu matériel, même si on ne le voit pas. Ça peut être un milieu matériel liquide comme de l'eau. Ou encore, ça peut être un milieu matériel solide. Et s'il n'y a pas de milieu matériel, eh ben, si on a du vide, il eh n'y ben, a pas de propagation du son. Et donc, cette scène de Star Wars, ce n'est pas possible. Non, ce pas possible. Bon c'est bien tout ça, mais ça va, à quelle vitesse le son Eh ben, ça dépend. Ah, ça, c'est une super réponse, hein, ça dépend. Mais ça dépend de quoi Bah, ben, Ça dépend du milieu, évidemment. Dans l'air, la vitesse du son, c'est environ 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est environ 1500 mètres par seconde, c'est 4 fois et demi plus rapide que dans l'air. Et dans les solides Ah bah alors là, dans les solides, c'est très très variable, hein et ça dépend vraiment de la nature du solide. Alors dans l'acier, c'est environ 5700 mètres par seconde, ça fait quand même 17 fois plus rapide que dans l'air. Mais il y a mieux, il y a mieux, il y a dans le diamant. Ah, le diamant est toujours dans les bons coups, lui. Dans le diamant, le son se déplace à environ 18 000 mètres par seconde. 53 fois plus vite que dans le Et la vitesse du son dans le vide Hein Bah, dans le vide, c'est zéro. Ça se propage pas, le monsieur, il t'a dit. Il faut un milieu matériel, il faut écouter un peu. C'est pas possible, ça... Pff. Bon, oh, on se calme. De toute façon, c'est terminé, donc il euh, faut partager la vidéo. faut pas oublier de s'abonner et la petite cloche hein, pour rien rater, parce qu'il va bah, y en avoir des choses dans la suite. Hein. Et puis, bah, bah c'est bon, tu peux y aller. Ah, hé, hey, n'oublie pas hein La physique, c'est facile, hein Allez, salut